Je veux que j'aille au couteau j'en ai quand même On ouais, en train de tous me le faire moi Je suis bien Allez ouais, viens bon. on se casse bon. Et on se casse je vais t'expliquer les règles et tout et tout et tout et tout et tout En même temps donc bonjour à tous et bienvenue dans le défi qu'on va faire En duo je suis accompagné de OSM Speedshot Je vais vous expliquer qui il est Mais d'abord je vais vous expliquer le défi donc on se trouve sur Ascension Call of Duty Black Ops 2, on va ouvrir déjà cette porte là. Et nous allons aller ouvrir le courant, mais pas par en haut. En faisant le tour, justement par en haut, mais en faisant le tour en fait. On va passer par là-bas. Donc vas-y, je t'en te... prie. Merci. Ensuite, il y a une autre porte vers en haut. Euh... Tiens, va ouvrir le courant en passant par en haut là. Par là, là. Par là, là, là. Paye, là, là, là. Le courant. Et viens avec moi. Voilà on fait gaffe aux fils de pute un peu partout Maintenant on va venir ah. là Ah c'est plutôt pas mal <rire> non. Mais pas bien, ah, mais Je sais même pas si je peux passer cousin euh, pas. Vas-y c'est moche mec Pas très animé Mon 5 toi. Ah, j'ai sauté, de je suis tombé entre la rambarde et la zone de... Allez, on va sauver le Spartiat Donc OSM Speedshot, c'est un mec en fait avec qui j'ai fait, fait mes premiers runs sur Black Ops 2 ah, ah, bah, <rire> Il s'arpille un peu Ascension là. Donc en fait il euh, nettoie la map elle est un petit peu sale Donc on a fait euh, des petits runs euh, en fait euh, c'était des petits runs à lancer en fait, en gros je l'ai connu, je sais plus comment je l'ai connu, je crois c'était dans les, dans les serveurs. Je me rappelle plus. Tu te rappelles comment c'est connu euh, Par rapport à All -Star. Ah oui, voilà, c'est un pote All Star Gamer. All Star Gamer, un mec, bah, un des 15e, tiens, prends le peupon il est là cousin. Et en fait, donc euh, euh, All Star il me l'a présenté. C'est un bon joueur All Star qui tape des records sur BO1. C'est un mec que je vous avais présenté lors d'un défi Spartiate il y a longtemps. Ou sinon, il y a quelques runs que j'ai fait avec lui. Il est sur pas mal de classements. Il est un peu connu. Donc, on, il m'avait présenté OSM. Donc, euh, pour le défi, on va prendre le stick out Mais aussi le masto. On va aller chercher dans pas longtemps à la fin de la manche. Et on va devoir donc euh, rester au stick out avec un masto ici. On n'a pas le droit de reprendre le masto une, une seconde fois. On va devoir le garder euh, et le protéger surtout des petits singes de petits fils de pute Après, je sais pas on va voir si les singes de petits fils de pute ils nous prennent euh, une boisson ou quoi Peut-être qu'on Peut qu va aviser Et donc euh, pour, pour euh, ce qui est des parties qu'on avait fait avec OSM On avait fait, euh, on avait fait la première first room sur, euh, sur Black Ops 2 en fait On a fait les premières first room, on a fait la first room de Noctown, je crois Non on a fait la first room de ville, excusez moi, 35 sur ville et euh, d'ailleurs pour cette first room que j'avais dit first room on avait fait attention en, en parlant on avait fait attention à ce qu'il n'y ait pas la boîte on ne voulait pas utiliser la boîte on prenait que les mustangs et les armes au mur et on les améliorait. On avait 35 manches comme ça en plus on a fait on a fait ça je crois à une pause midi genre c'était entre deux quand je t'ai fait je crois. Ouais c'est ça en plus, tu Ouais, je rappelle j'avais pas le temps de faire j'avais pas le temps de finir le commentary, je voulais faire euh, 35 suicides. Ouais bah c'est ce qu'on a fait, on a 35 on a de parce a fait vous voulez pas faire 30, vous voulez faire un peu plus Vas-y les petits fils de plus de zombies là Et donc euh, ensuite, après avoir fait euh, 35 sur ville on a, fait autre, on a fait un autre run, on a fait plusieurs petits runs aussi sur, euh, sur d'autres maps Mais on a fait un run sur, euh, sur transit on l'a fait trois fois en fait. La première fois qu'on l'a fait on l'a joué en normal. C'est-à-dire quand euh, on a fait euh, donc les manches et tout. On avait des lasers, euh, je sais plus quoi, jet gun et tout. J'ai spawn à la 55. On l'a refait. On a eu une déco à la 40, euh, 47, 48, un hein, derrière comme ça. Et vas-y, un jour après je taffais. Vas-y, j'avais la... la flemme. OSM, il voulait jouer. Moi, j'avais la flemme. Donc je fais quoi On a lancé la partie. Et j'ai été taffé. En fait, on s'est mis dans un bug. viens on va chercher Master gros. On s'est mis dans un bug. En fait. C'est le jour qu'on a fait ça aussi. Hein Le jour, il t'a pas choqué, c'était le jour de Noël un peu. Ah ouais Ah ouais Eh, hey, Masto, gros, tu passes par où là, cousin Là, on va. Ah non, on va ouais. niquer les petits singes. Ouais. Donc, euh, en gros, ce qu'on avait fait, c'était une technique même. Dim, s'il en avait fait une vidéo sur sa chaîne pour dire que c'est un enculé, le mec il avait fait le glitch et tout. Et en fait. Moi j'en avais marre parce qu'on on, s'était bouffé euh, que des décos Et c'était des fils de pute de glitchers qui étaient premiers au classement Et euh, moi avant je jouais beaucoup les classements hein, sur Black Ops ça Je jouais beaucoup de classements, ils euh, m'ont battu les couilles un peu de Youtube euh, De ce que les gens y pensaient et tout, si j'étais un glitcher ou pas Je jouais vachement les classements, il y avait des... si, ah, si le classement ils étaient des gîtes, Je jouais les gites mais s'il y avait des connards qui faisaient des bugs bah, Moi j'aurais les... fait des bugs et je les aurais donc battus dans le classement avec leurs propres bugs Essayer de finir premier mondial, simplement moi c'était mon délire avant d'être premier mondial Donc euh... On s'était pay... mis, bah d'ailleurs on était premier pendant un moment D'accord on la prend pas du coup la prochaine Si on va la prendre Il y a trois armes, super, wouhou Ça va être <rire> un utile <rire> Donc pour le coup, euh... pour le coup ce bug c'était donc un bug où en fait vous... les zombies mouraient tout seuls dedans En fait vous, vous faisiez une turbine à l'infini et un piège électrique infini donc en gros tous les zombies crevaient dans le piège à l'infini. Mais sauf que c'était pas à l'infini puisque euh, c'était jusque la manche 55. Mettre le piège électrique euh, que, vous que vous construisez. Construisez, construisez, construisez. Voilà. Le, truc, le piège électrique qu'on peut construire, que l'on peut construire dans Transit, est euh, détruisable. En fait, il n'est il euh, pas, euh, pas efficace à toutes les manches donc en fait à partir de la manche 55 on était obligé de faire euh, donc les manches normales en fait moi j'étais parti au taf tout simplement et euh, quand je suis revenu du taf on était manche 55 et après on a commencé à jouer on a fait 70 et donc après moi j'ai fait un montage j'ai fait euh, 70 world record euh, transit sauf que dans le titre bah voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui m'ont qui dit comme quoi c'était pas les et tout donc ouais c'est vrai de toute façon même moi dans le commentaire j'ai mis j'ai mis world record dans le titre mais j'avais mis euh, dans le commentaire j'avais dit qu'on avait fait un bug et tout j'ai fait attention mesdames et messieurs ce world record n'est pas légiste et oui, on a fait le bug, pourquoi Parce qu'il y a plein de tricheurs, de fils de pute de tricheurs et moi je les baise avec leur classement, je les baise, je fais des glitchs par-dessus leur glitch, je les baise avec leur glitch. Au début je marchais comme ça, ils m'ont battu les couilles, glitch ou glitches, je faisais les deux. Donc maintenant j'ai un peu arrêté les bugs, hein. je sais plus, enfin, en tout cas je fais plus de classement hein, déjà de base, donc euh, je fais euh, avec les classements maintenant ils sont sur Youtube. Je fais plus des parties, des runs, et donc les glitchs j'en fais vraiment pour m'amuser, les défis, les trucs comme ça. Et donc voilà, c'est des bonnes parties qu'on avait fait à l'ancienne, des bons petits montages, des, des bons. Ah, des bonnes parties, c'est ça... un. J'ai envie t'avais fait un beau bon montage au euh, début de Trans Outlap. Ouais, partie... il était cool. Ah, le partie... début, hein. <rire> ouais, ouais, le début. Bon, là, cousin, va falloir tourner après, à mon avis. Il va je tourne moi en plus. Ouais, ouais, ouais. pas dans la merde cousin, ah ouais euh... Comment tu veux que je tourne dans quel sens hein Je sais pas mmh. Pas dans ce sens là en tout cas cousin ouais. Ah je suis tout rouge <rire> eh, C'est la galère mon pote de tourner là <rire> En plus a, tu, peux, tu peux même pas te faire l'autre part pour pas sur si on va prendre un autre masto, c'est trop chaud. Terminage de manche. Prends oh, la bombarde Non, on va la prendre après. Vas-y, va chercher ton masto en balle. Je sais, as besoin de moi. <rire> ah, c'était tendu, pas qu'il est là-dedans, cousin. Pourquoi je suis le blanc C'est Ah, c'est la life. Ah mon il faut pas que tu viennes jusque-là. Tu vois, tu peux faire comme. Euh... Tu viens là, ici, tu reviens là Et après ici, quand tu longes ici, tu peux repasser là, comme ça, là, ici, là. Ah là pas ici comme ça, là Mais va falloir que tu bouges tes sticks, cousin, à mon avis Vas-y, au début, on les défonce, mec à deux, on les défonce, ah, allez Machine de mort cher Donc voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est un bon, C'est un sans bon joueur, et du coup, bah, il, joue pas... il joue plus beaucoup Il lâche la console Il a ses occupations, lycée tout ça tu vas prendre quoi PS PS4, Xbox One S4. PS4 PS4 Ouais j'entends que ça descend, tu sais même pas combien elle est. Ok ok, moi je vais prendre Xbox One cousin. Et donc euh, comme j'ai dit par contre dans le défi précédent avec euh... Avec qui J'étais avec qui déjà Non avec plus, enfin vrai ouais. J'étais avec un Spartiate, un oh, soldat. Putain, mais j'étais avec qui Merde, j'aime pas, pas me rappeler là. bon Parfois les balles elles passent euh, sur eux, mais genre ça les touche pas Ouais, non, mais là ça commence à être deux balles, mec. Hein. Ouais, c'est bizarre là, c'est que... Merde, j'étais avec ZDRS Zombie, ouais, Quentin. J'étais avec ZDRS Zombie, on a fait un défi sur. Euh... sur. Euh... sur. Euh... sur, euh... sur <rire> Bon, et donc comme je vous ai dit c'est un des derniers défis que je fais sur PS3 C'est pour ça aussi que je t'ai dit OSM qu'on se fait une partie parce que c'est une des dernières qu'on se fera je pense Oh ah. une autre machine de mort cool Donc euh, ça sera euh... voilà, C'est une des dernières parties que je fais sur PS3 Tu fais de la réintégration que j'ai sur la ZP Dans la ZP donc je reprends la Xbox Et euh, je revends la enfin, je revends. Je relâche la PS3 tout simplement, je vais que la Xbox comme ça je m'habitue à une seule manette et en fait à la base j'avais changé la Xbox contre la PS3 donc j'avais pas les deux consoles. Pour le moment j'avais les deux consoles mais après j'en ai vendu une, après je l'ai changé, enfin j'ai fait un truc chelou. Du coup là je peux qu'avoir une seule console, que ce soit PS3 soit Xbox et franchement pour le coup sur PS3 avec tous les streams que je fais en ce moment je trouve pas de coéquipier, j'en ai marre de faire du solo donc franchement ça me casse vraiment les couilles donc c'est pas voilà je... Je regrette la console, on va dire. Je regrette la manette PS3, mais je vais pas regretter euh, les joueurs qu'il y a dessus. Quoi, parce que pour l'instant, il y a plus personne. Oh, c'est bizarre maintenant. Oh bah, les zombies, c'est fini, mec. Les gens, ils jouent plus. Mais qu'il y a que ceux qui ont des chaînes YouTube qui jouent. Faut pas se leurrer. Et que ceux qui ont des chaînes YouTube ou les petits, les jeunes, ceux qui viennent de connaître le zombie, ils jouent, ils aiment bien le zombie. Sinon, en vrai, pour entretenir, faut une chaîne YouTube, faut quelque chose. Regarde-moi, si j'aurais pas les défis partiels je ferais quoi. Des défis où je parle pas, où on, on fait du stake-out comme ça là Comme ça, juste comme ça, on fait un stake-out, je présente pas de vidéo. Bon bah, allez, ça pue la merde, <rire> Là, au moins, on en parle, on présente quelque chose à quelqu'un. Je présente mon spartiate. je raconte un petit peu du vécu, nos petits défis qu'on a fait ensemble, nos petits records, nos petits trucs. Donc là, on va encore enculer les petits singes. Ah ouais, par, par contre, on à être un petit peu résistant, les petits singes. Fais gaffe d'en haut, gros. je petit singe ils peuvent venir de là-haut ouais j'en vois du coup je vais regarder ça, à chaque fois eh hey, mais euh... t'as quoi comme boisson toi t'avais quoi j'ai ma saut Ah oh, mais t'avais quoi comme boisson avant tout à l'heure trois ah ouais, ouais toi aussi ouais <rire> Attends, y'a il y a les petits fils de pute là-haut là, -haut, là. C'est un grand parti de ça hein, c'est trop bien. Vas-y une box là Mike Tyson. Petit singe de merde. Mange 14, je pense qu'on va y rester. Je pense qu'on va y rester ici. Donc en tout cas si vous voulez faire plus, si vous voulez bien sûr euh, avoir un petit passage euh, de Foray sur votre petite chaîne, un petit commentaire, un petit like, un petit truc. Et vous voulez reproduire le défi, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Si vous avez un HDPVR, un HDPVR, Nelga, tout ce que vous voulez, vous enregistrez juste. La manche vous avez fait plus, euh, plus de manches, vous faites un petit montage et tout Quand vous voulez présenter votre vidéo enfin, Toujours le principe c'est faire plus que nous, ce qu'on aura fait Donc il y a des fois, il y a des défis, on fait vraiment pas beaucoup de manches Et il y a des, bon, des, des fois bon, on fait des bons petits trucs Là pour le coup c'est un bon petit truc 14, je l'avais déjà ici celui-là, on avait fait 10 Donc voilà, si vous faites plus, postez le, le lien de votre vidéo Allez, évite de te faire doser direct hein. Non, non, non Ouais, cousin, t'as fait un mauvais, as fait un mauvais choix. Ah, mais je voulais Ah, je vais partir je suis mort. <rire> ouais, voilà, c'était sûr. Je tombé dans le sens, hein, j'ai pas eu le choix, en fait. Mauvais sens, mauvais sens. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir participé, cousin. Vas-y, on se captera sur... Euh... Prends la Xbox One, enfoiré. Bon, en tout cas, pour les Spartiates, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir... Euh... Merci de vous regarder, essayez de faire plus. Et puis on vous dit à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau défi avec un nouveau Spartiote, un nouveau soldat. Ciao ciao tout le monde